Bonjour à toi, chers spectateurs. Crypto et les super animaux, ou DC Super League of Pets, de Jared Stern, co-réalisé avec Sam G. Levin. <rire> je, je savais pas quoi en penser du projet à la base. Euh, je vous avoue que l'idée pouvait être drôle, hein, mais que ça semblait très limité quand même de faire une histoire autour d'un chien qui aura accompagné Superman depuis qu'il était petit. Donc j'y allais un petit peu en me demandant ce que j'allais voir en fait. Le résumé pour faire simple, depuis qu'ils sont petits, Crypto et Calen ne se sont jamais quittés et protègent ensemble la ville de Metropolis. Mais un allié surprenant de Lex Luthor va commencer à mettre à mal la ville au pire moment possible. Et bah c'est plutôt plaisant. Je vais pas vous mentir, c'est pas le film le plus renversant que j'ai vu et c'est loin d'être la meilleure idée entre guillemets autour d'un film qui veut dériver la base de son histoire pour donner lieu à un divertissement qui... Enfin, un petit peu dans une direction opposée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre, mais dans son genre, c'est plutôt satisfaisant. C'est assez drôle, il faut le reconnaître, le film est plutôt bien amené. Je trouve que Stern et Levin ont réussi à faire en sorte que le film soit à la fois un vrai film de super-héros avec sa petite trame narrative et son jeu avec les différents personnages, et en même temps un film qui comprend son côté un peu méta. Et du coup, se permet de jouer avec certains aspects que le spectateur attendrait dans ce type de long métrage pour donner lieu à un moment de cinéma qui fonctionne. Et, et qui fonctionne vraiment dans sa plus grande simplicité. Parce qu'on va pas se mentir, le film veut pas révolutionner le genre. Le film a pas envie d'amener le film de super-héros dans un nouveau retranchement, de construire de nouvelles réflexions autour de l'iconicité potentielle des certains super-héros. Le but, c'est juste de, de se marrer mais de se marrer avec une certaine clairvoyance pour donner lieu à un film qui arrive quand même dans sa propre diégèse à être quelque chose de simple, d'amusant et qui tienne la route. Et parfois, on n'en demande pas forcément plus à ce genre de divertissement que simplement de réussir à tenir sa promesse, soit ici celle de bien jouer avec le genre du film de super-héros. Clairement, certains auteurs ont parfois des idées étranges des idées qui peuvent surprendre une fois parfaitement mis en œuvre au cœur d'un projet de cinéma qui donne envie, mais qui sur le papier, sonnent clairement comme des longs métrages qui ne se tiennent pas trop et qui peuvent donner lieu à de gros ratés. Mais le projet de Jared Stern, co-réalisé avec l'aide de Sam G. Levin, est une bonne surprise. Le genre qui passionne par son amour profond pour le cinéma de super-héros, franchement balisé aujourd'hui, la faute à Marvel et un peu à DC, il faut le reconnaître, mais qui heureusement, au cœur de ce projet amusant, donne lieu à un divertissement cool, fun, et sacrément décomplexé dans sa catégorie. En termes d'écriture, le scénario se base donc sur les personnages de Jerry Seagull et Joe Suster, et le scénario est écrit par Jared Stern et par John Whittington. L'écriture en fait se base beaucoup sur les personnages et notamment sur, clairement, Crypto et Ace. C'est la base même du récit et c'est autour de ça que les deux scénaristes vont vraiment vouloir construire, entre guillemets, l'ensemble de leur narration. et Après, on va pas se mentir, on est sur un film d'animation, qui soit surtout être pour les plus jeunes. donc Niveau thématique, on est un peu encore sur les mêmes travers du genre. C'est pas vraiment nouveau. Ça, ça se tient encore une fois, c'est plutôt attrayant et, et ça a réussi à fonctionner. Mais bon, ça a encore des thématiques autour du pouvoir de l'amitié et du fait que faire équipe, c'est toujours mieux que d'être solo et, et que c'est en étant dans cette optique-là qu'on va réussir à avancer ensemble. Enfin... Voilà, on va pas se mentir de ce point de vue là, le scénario ne veut rien réinventer, et les deux scénaristes n'ont pas envie de propulser les personnages dans la stratosphère de la réinvention du genre. Et, et par contre, ça peut vraiment être vu comme un gros point noir, c'est-à-dire que là où on aurait pu attendre une narration qui arrive à véhiculer correctement ces thématiques-là au sein du genre super-héroïque, donc réussir à le transcender un peu en un sens, c'est vrai que c'est un peu décevant de voir le film un peu se reposer uniquement sur ses lauriers et se dire c'est bon, on a une bonne idée, on réussit à le greffer au film de super-héros, pourquoi aller plus loin et pourquoi essayer de s'écorcher, à faire des trucs qui soient un peu plus novateurs. Voilà, C'est le gros reproche qu'on peut faire à l'écriture, parce que clairement, Sterne et Whittington, ils n'ont ils ont pas, pas voulu amener grand-chose de plus. Et c'est un peu dommage, parce que franchement, lorsqu'on voit l'évolution du récit, la suite des personnages, comment tout ça se met un petit peu en forme, là on se dit, il ah, y a quand même de jolies idées, il y a quand même un vrai potentiel qui aurait pu être un petit peu plus poussé. Stern et Whittington veulent absolument jouer avec l'univers, tout en gardant par l'aspect très enfantin du genre que les deux scénaristes touchent, ce qui donne à la fois cette forme très espiègle et ironique, et en même temps, qui se permet avec simplicité de toucher quelques thématiques fortes. Disons que si l'ensemble comme évoqué avant se veut assez simple dans la composition des personnages, et dans l'acheminement justement des thématiques, il faut bien avouer que le tout fonctionne par le biais de cette envie de mêler scénario d'équipe et construction dramatique autour de la solitude du super-héros face à la prise de conscience du fait qu'une équipe, bah c'est quand même mieux. En termes de mise en scène, donc comme je le disais, c'est réalisé par Jared Stern et co-réalisé par Sam G. Levin, comme c'est souvent le cas sur les films d'animation, la mise en scène est plutôt fun. Indéniablement, on est sur un film d'animation qui arrive à bien se tenir, à emmener les personnages dans la bonne direction, à jouer avec les différents aspects du genre, à à la fois être un film d'action, mais en même temps une petite comédie qui va jouer sur des duos un petit peu détonnants. C'est un film qui fonctionne vraiment sur la rythmique de construire des gags puis amener un petit peu d'émotion derrière pour faire en sorte que la scène d'action qui suit réussisse à tenir le coup. En gros, c'est ça l'objectif. C'est vraiment un travail en trois temps de la part des deux réalisateurs qui consiste vraiment à jouer sur une attente potentielle du spectateur par rapport à ce type de long métrage. Parce qu'on va pas se mentir, ce genre de divertissement pour les enfants, on a l'habitude que ça soit rythmé par ces trois optiques. C'est-à-dire rire, être touché, puis trépigner d'impatience devant la suite et ce qui va arriver à l'écran. Donc là-dessus, les deux réalisateurs se tiennent plutôt bien. Et après par contre, on va pas se mentir, ils réinventent pas le genre. Ils construisent par contre quelques plans qui sont vraiment bien foutus. Je trouve que dans l'ensemble, l'animation a un vrai cachet, a une vraie identité et arrive à s'accaparer le genre super-héroïque pour réussir à la fois un petit peu à coller à un style très BD, et en même temps à jouer sur une carte très cartoon, notamment par les traits des différents personnages, certains aspects de ceci. je trouve notamment que le personnage de Green Lantern fait vraiment penser à un personnage de cartoon, là où on a une Wonder Woman qui fait vraiment penser à un personnage de comics, et, et j'aime beaucoup ce jeu avec différentes identités visuelles qui permettent entre guillemets au personnage de réellement briller à l'écran, et, et c'est là peut-être je pense que la mise en scène arrive à tirer le plus d'atouts finalement. Stern, avec l'aide de Levin, parvient à construire une mise en scène accrocheuse qui joue extrêmement bien encore une fois avec le genre convoqué pour un moment de cinéma qui se tient et qui reste particulièrement soigné et divertissant dans le genre pour un moment de septième art extrêmement fun. Après, ce n'est pas non plus exceptionnel dans sa catégorie. Cela reste classique par de nombreux aspects, notamment dans le rythme du long-métrage, qui reste tout de même assez grossier, mais qui convainc par la solidité de sa structure pour donner lieu à une œuvre énergique et qui, dans sa catégorie, encore une fois, emporte avec joie et force l'univers et les personnages en son centre. En ce qui concerne le casting, j'aurais beaucoup aimé pouvoir voir le film en VO. Malheureusement, c'est très difficile de trouver des séances en VO STFR pour ce genre de long-métrage. Donc, la VF. Euh, les Star Talent que son Soprano et Muriel Robin sont plutôt pas mal. Je dois avouer que Muriel Robin notamment m'a beaucoup surprise dans le rôle de Lulu. Je trouve qu'elle arrive très très bien à s'accaparer le personnage et elle disparaît réellement derrière celui-ci. Soprano, on l'entend encore un petit peu, mais ça va, ça se tient. Et après, on sent que le film est entouré de très bons doubleurs qui sont vraiment habitués au genre. On entend Donald Renew, euh, on entend vraiment des voix qui, qui, qui sonnent. Et on a Denis Brognard. Hincata. C'est une cata, il fait du Denis Brognard, on le reconnaît tout de suite, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il n'arrive pas à s'investir. C'était pas un doubleur, un animateur télé, donc à partir de là, je ne sais vraiment pas pourquoi ils sont allés le chercher. C'est une très très mauvaise idée, et par contre, on a l'acteur et doubleur qui double le personnage de Crypto, qui lui est vraiment une bête dans son genre, et ça fonctionne du feu de dieu. David Kruger est une nouvelle fois excellent dans le doublage d'un Dwayne Johnson qui le rend particulièrement charismatique pour un personnage de Crypto dont il réussit indéniablement à saisir la fibre super héroïque. Au bout du compte, euh, Crypto et les super-animaux, ou DC Super League of Pets, est, est un film qui tient la route. Et je suis le premier étonné parce que je ne croyais pas du tout à ce genre d'idée. Je trouvais le concept assez farfelu et pas du tout tenable sur un long métrage de 1h45. Euh, contre toute attente, ça marche, ça se tient, c'est plutôt fun, on se laisse embarquer là-dedans, c'est amusant. Ça n'a pas révolutionné le genre, ça transcende pas le film de super-héros, mais ça permet quand même de faire en sorte que bah, Crypto et les super-animaux de Jared Stern ainsi que de Sam G. Levin, bah, ça tient la route et que pourquoi pas, je pense que vous pourriez bien vous marrer devant ce film et au-delà de ça, ça se tient en film d'action et en film de super-héros. A plus